Bonjour à tous, aujourd'hui je vais mettre en forme ce pain sylvestre. Alors c'est un pain que j'ai acheté un particulier qui l'avait prélevé en montagne, donc c'est un Yamadori, c'est un arbre qui est très jeune, il a un tronc assez fin, forcément pour avoir des gros arbres centenaires avec du mouvement, il faut soit avoir beaucoup de budget, soit avoir la possibilité de faire du prélèvement et d'être très bien équipé avec les bonnes autorisations, etc. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore cette chance de pouvoir faire des prélèvements ou d'avoir le budget nécessaire pour en avoir. Donc je me contente de petites pièces. J'ai aussi des pains un peu plus gros, mais ceux-là, je les avais achetés et je les avais vraiment réservés pour l'école du BCSA avec Sandro Signuri. Donc là, c'est une plus petite pièce et je vais me permettre de le travailler aujourd'hui en vidéo. Je vais vous parler du projet juste après, mais il y a quand même du boulot. Euh, la première étape, ça va être déjà de sélectionner le projet donc ça j'y vais... ai déjà réfléchi forcément avant hein. je vous montrerai le projet que j'ai en tête il va falloir que je prépare l'arbre c'est à dire faire la sélection des branches désaiguiller les branches que je vais ligaturer il y aura aussi normalement un petit pliage sur lequel je vais devoir faire une protection en raffia donc ça aussi il faut préparer ça, le poser ensuite il y a toute la partie ligature puis la mise en forme donc il y a du boulot et j'ai quelques heures aujourd'hui à consacrer pour ce travail si j'ai pas le temps de finir, je continuerai demain, mais avec la magie du montage, vous aurez tout dans la même vidéo. Alors au niveau de l'arbre, ce qu'on constate, c'est que c'est un style penché naturel. C'est-à-dire que vraiment, il a un mouvement par là, et puis il y a une branche qui part de l'autre côté, mais ça, on va voir après, je pense que je vais m'en débarrasser. Depuis que je l'ai acquis, j'ai fait que de le cultiver, donc substrat drainant en pumice, engrais, arrosage régulier et exposition plein soleil et là aujourd'hui il est en pleine forme je vois ça parce qu'il pique euh, fortement et ça c'est vraiment un gage de, de, de bonne santé donc je vais pouvoir le travailler alors malheureusement il a vraiment un défaut c'est un défaut de conicité en fait on a une inversion de conicité le diamètre s'affine au fur et à mesure mais à ce niveau là euh, la base est plus petite donc ça c'est un, un défaut je pense que quand il avait été prélevé il était vraiment entre deux pierres et le fait qu'il soit serré à cette base bah, il n'a pas pu rossir à ce niveau là donc ça grossit juste au dessus donc ça c'est un défaut, mais on va dire que comme on est sur un pain, on n'est pas sur un érable avec la belle base, etc. On va dire que ça peut passer. Pour estomper un peu ça, bah déjà il va falloir vraiment trouver l'angle sur lequel le défaut se voit le moins. Et puis aussi, il y a peut-être un travail de charrie à faire sur cette partie là pour diminuer justement ce diamètre apparent qui est plus gros qu'en bas. On a une super écorce feuilletée. Ça par contre c'est vraiment sympa, il faut vraiment que j'essaye de mettre ça en valeur. Donc maintenant je vous explique le projet. J'ai fait un petit schéma sur un tableau, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà le projet que j'ai imaginé donc on a bien en fait un, un arbre penché vers la droite donc avec cette première branche que je vais ramener comme ça avec un, un pliage et puis je vais construire les différents plateaux en essayant de faire quelque chose d'assez compact il ne faut pas non plus que ça parte en cascade et puis la tête j'aimerais bien la faire assez basse pour que le, le jean ici soit un ten jean. donc ça on va essayer de voir ce projet le deuxième projet c'est un lettré donc c'est quelque chose de beaucoup plus classique hein. on profite du tronc très fin et très élancé pour justement continuer son mouvement vers le haut et puis profiter des quelques branches pour faire les différents plateaux on va dire que c'est un arbre très classique on le voit très souvent et j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose d'un peu plus particulier parce que bon c'est pas non plus un arbre exceptionnel donc je vais en profiter pour faire des expériences donc je vais plutôt partir là dessus donc là comme vous avez vu le projet ça va vraiment se travailler sur cette branche uniquement et cette branche va partir donc on va en faire un, on va faire un jean, on va essayer de faire quelque chose de, de joli mais le projet va vraiment se concentrer sur cette branche je vais faire une sélection de branches parce qu'il y a pas mal de branches qui sont en double ou alors des branches trop fines qui ne vont pas servir à former les plateaux euh, la difficulté, là, ce que j'ai vu moi, avant de commencer l'atelier c'était de constater qu'il n'y avait pas forcément de, de tête c'est à dire que quand on va ramener cette branche vers le bas et ben, il va falloir se débrouiller pour faire une tête ici donc soit on prend une branche et puis on essaye de former une tête soit je me sers de la branche qui est derrière ici là, pour en faire une tête donc là la première étape ça va être vraiment de nettoyer l'arbre je vais enlever les branches que je vais pas me servir je ne vais pas enlever beaucoup de choses hein. c'est juste qu'il y a des fois des branches qui reviennent carrément en arrière euh, des branches qui sont parfaitement symétriques par rapport à la grosse branche donc ça, ça ne va pas servir et puis tout ce qui est très petit, très faible ça je vais supprimer pour vraiment maximiser l'énergie sur les pompons restants euh, ce que je remarque aussi c'est que cet arbre a, a fait un bourgeonnement en arrière assez impressionnant On voit vraiment sur le bois bah, plein de petits bourgeons latents qui vont se déployer au printemps Donc ça ça va, ça va permettre vraiment de densifier les, les plateaux que je vais mettre en place Là le but de la mise en forme c'est de mettre en place les branches Et vraiment de tout aérer pour que l'ensemble de la structure prenne la lumière Et ça va permettre de vraiment bien développer les bourgeons latents Donc la première étape ça va être de se séparer de cette branche euh, Moi ce que j'ai vraiment remarqué c'est que c'était vraiment cette branche qui était plus en forme que celle-ci, ça va vraiment permettre de rediriger l'ensemble de l'énergie sur cette branche. Donc là, je vais quand même garder une bonne partie du bois parce que là-dedans, il y a quand même des réserves. Donc le but, c'est pas de tout enlever. Je vais d'abord supprimer le feuillage et je vais garder une certaine longueur. On verra après. Je vais pas commencer à l'écorcer ou faire un gin. Je laisserai l'arbre reprendre au printemps et puis l'année d'après, quand je serai sûr que la mise en forme, au bout de, normalement au bout de six mois, je saurai que l'arbre a bien repris. Là, je pourrai me permettre ensuite de travailler tous les bois morts. voilà donc on y voit beaucoup plus clair je vais laisser cette branche comme ça et là on visualise beaucoup mieux le projet sur cette partie d'arbre, donc qui va descendre avec des branches basses et puis une tête à ce niveau là l'autre étape maintenant ça va être de nettoyer un peu les, les branches et de voir vraiment ce que je garde pour éviter de tout ligaturer pour rien bon par contre les chutes vous vous amusez pas à faire des boutures hein. <rire> alors déjà à ce niveau là ce sera les deux branches euh, du bas donc quand, quand ce sera plié en fait elles seront vraiment ici et du coup celle-ci c'est vraiment la branche terminale et là on voit qu'à ce niveau là on a une branche qui est assez grosse avec aucune conicité et je vais m'en séparer parce qu'on va pas aller aussi loin sur cette branche donc j'ai supprimé cette partie mais je vais quand même garder du bois pour faire un jean plus tard là j'en profite pour vous montrer un peu tous les bourgeons donc on voit vraiment une multitude de bourgeons sur le bois donc en amont des, des pompons existants et ça forcément si ça se développe ça va vraiment se densifier j'en profite pour couper tout ce qui est mort Maintenant que le nettoyage est fait, je vais passer au désaiguillage. Donc ça vous pouvez voir la vidéo ici, euh, j'avais fait un désaiguillage complet sur un pin sylvestre où j'avais vraiment montré la technique que j'utilisais. Pour résumer, ça permet vraiment de dégager les branches, donc de poser le fil très facilement et plus on posera le fil facilement jusqu'au bout du bourgeon, plus on pourra placer les branches de manière optimisée pour vraiment que la structure prenne la lumière. Au niveau de la méthode, moi je le fais délicatement avec les doigts, je tiens la branche et puis je tire et le but c'est que la gaine à la base reste en place sinon si on a peur d'abîmer on peut y aller au ciseau c'est plus long mais c'est plus précis donc c'est parti voilà c'est bon j'ai fini des aiguillages donc j'ai pas été très loin j'aurais pu en enlever plus mais j'ai préféré quand même garder pas mal d'aiguilles étant donné qu'on s'est séparé de deux branches j'ai vraiment envie que l'arbre garde beaucoup d'aiguilles pour faire sa photosynthèse j'ai pas envie de plus l'affaiblir que ça pendant des aiguillages j'en ai profité pour sélectionner les bourgeons effectivement il y avait des bourgeons des fois qui étaient euh, symétriques euh, ou placés au même endroit il y avait carrément 4 ou 5 bourgeons au même endroit donc j'essaie d'en sélectionner en privilégiant ceux qui sont latéraux et éventuellement vers le haut pour faire du relief maintenant là on se retrouve vraiment avec le système de branches que je vais utiliser donc la prochaine étape ça va être la pose de raffia sur les parties sensibles donc c'est parti alors un petit nettoyage avec le petit balai coco voilà comme ça je peux vous montrer le raffia donc là je l'ai mis à mijoter dans l'eau c'est de l'eau tiède en fait le, le raffia c'est vraiment des bandes donc moi j'en mets entre 8 et 10 ensemble je les mets vraiment côte à côte et puis la dernière j'en profite pour faire le tour une boucle et ça permet de faire ensuite des petits paquets j'en ai un entier là ça fait environ 60 cm et j'ai préparé 4 ou 5 rouleaux donc s'il en manque euh, je pourrais en refaire vaut mieux en avoir plus que pas assez parce qu'une fois qu'on qu fait les jonctions et qu'on se retrouve sans raffia là euh, c'est pas bon <rire> pour le rafia, je vais en poser vraiment sur cette partie là parce qu'ici il va y avoir un pliage, cette branche elle va, elle va venir ici donc je vais protéger cette partie là et puis je vais protéger cette branche là aussi là parce que là je vais faire un mouvement assez compact pour former une tête le but c'est vraiment de compresser l'écorce pour éviter qu'elle se détache pendant le pliage Voilà c'est bon, j'ai terminé de poser le graffia, donc là j'ai vraiment protégé bah, les deux parties qui allaient avoir le plus de mouvement. Ici il va y avoir un pliage vers le bas, et ici il va y avoir euh, un, un pliage qui va permettre de mettre en place une tête. Et en plus ça va protéger vraiment l'écorce qui est ici, après pour le reste il n'y a pas besoin de protection, il n'y aura pas de gros pliage, et puis en plus l'écorce est, est, est lisse, elle n'existe pas, C'est pas vraiment de la vieille écorce qu'on a envie de protéger. Donc la prochaine étape ça va être la ligature au fil de cuivre de l'ensemble des branches, et je pense qu'on va faire ça en accéléré. enfin fini la ligature, bon, c'est toujours une étape très longue et puis pas super amusante. Ce qui est vraiment très long, c'est une fois qu'on a mis vraiment les grosses structures, donc la, la grosse branche ici, et puis les, vraiment les départs, le plus long c'est de faire vraiment toutes les petites ramifications avec le, le fil de 1mm et tout. Une petite remarque, c'est que le pot en fait, avec la masse du fil de cuivre que j'ai mis ici, il commençait à se pencher. Du coup pour le tenir pour la mise en forme, j'ai mis un petit fil qui s'approche au jean et qui tire sous la table. Donc là la première chose que je vais faire, ça va être vraiment l'étape décisive pour la mise en forme, ça va être le, le pliage, c'est à dire que je vais vraiment essayer de ramener cette branche le plus bas possible. La technique que je décide d'utiliser, ça va être un haut banc. je vais me prendre sur une des spires, et je vais m'approcher sur une vis que je vais mettre dans le, dans le tronc, donc ça je vais faire ça tout de suite. Je vais doucement pour ne pas brûler les tissus vivants. Donc là je vais prendre du 1 mm, ça a l'avantage d'être discret pour les haubans, et puis c'est quand, quand même costaud, avant que ça fait, il faut y aller. Voilà. Comme ça là, quand je vais tirer, ça ramène la branche. Voilà ça y est j'ai terminé la mise en forme donc c'est une première étape hein. euh, personnellement j'en suis pas totalement satisfait effectivement j'ai choisi quand même le projet le plus compliqué des deux j'aurais pu très bien relever cette branche et faire des petits plateaux en faisant un lettré un peu plus haut mais il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas fait ça Un, les lettrés c'est pas forcément mon style préféré et puis la deuxième raison c'est aussi à cause du défaut de conicité c'est à dire que faire un grand arbre avec une base qui est très fine je trouve que ça aurait encore accentué ce, ce déséquilibre. Là le fait qu'il soit un peu plus refermé sur lui-même, je trouve que ça va un peu mieux par rapport à ce défaut parce que du coup l'arbre évite de monter en haut pour se déséquilibrer, il va plutôt se revenir sur lui et on voit qu'il a eu beaucoup de difficultés avec ce Tenjin, il a perdu carrément une des branches et puis là il reste compact, proche du tronc. Là la plus grosse difficulté de toute manière que j'ai eu, c'était pour la construction de la tête. Moi dans le schéma que j'avais imaginé, effectivement il y avait la tête, qui était bien formée ici. Alors il ne fallait pas que je la fasse trop à gauche pour déséquilibrer, il fallait quand même que je la ramène ici, mais je ne voulais pas non plus qu'on masque le, le tronc et qu'on voit le Tenjin. Donc là j'ai essayé de trouver une position intermédiaire. Là encore c'était assez compliqué parce que je me suis servi en fait des différents plateaux. J'en ai formé en montant au fur et à mesure et quand je suis arrivé à la tête, je me suis retrouvé un peu bloqué parce qu'il ne me restait plus que cette branche qui devait faire à la tête, c'était prévu mais je ne pensais pas qu'elle allait être aussi dénudée et j'avais peu de matière pour faire quelque chose de, de bien formé, et de bien dense pour la tête. Par contre ce que je sais c'est que cette branche elle avait quand même pas mal de bourgeons latents. On peut en voir notamment sur cette branche là, si tous les bourgeons latents se développent, et ben ça va former des petites branches au fur et à mesure et ça va s'étoffer avec le temps. Donc là cette partie là elle va se remplir. Les plateaux aussi ils vont se remplir, c'est à dire que là pour l'instant j'ai formé des, des masses à plusieurs endroits, j'ai essayé de grouper plusieurs paquets d'aiguilles ensemble pour former des, des choses assez denses. J'ai profité des ramifications secondaires pour faire aussi de l'épaisseur en ramenant euh, le feuillage par dessus pour faire des étages. Et puis évidemment, profiter de l'ensemble des branches pour ne pas oublier les branches de profondeur, notamment avec cette branche qui à la base était prévue pour faire la première branche. Et finalement, bah, je l'ai ramenée derrière le tronc pour faire la première branche de profondeur. Et je trouve qu'elle ressort bien ici. Je l'ai faite volontairement un peu plus basse que la première branche. Et puis ensuite on a différents niveaux jusqu'à cette... là c'est vraiment la branche qui donne vraiment le mouvement et la limite sachant que toutes les branches partent de la même branche j'ai vraiment suivi la ligne de tronc qui est ici et qui se termine ici en jean donc là j'ai essayé aussi de profiter d'une des branches de la tête pour mettre du feuillage autour de ce jean parce que je trouve ça génial en fait quand on voit quelque chose de très dense une grosse masse foliaire et puis vous voyez un jean qui ressort donc ça je vais essayer de le faire comme ça avec la densification et puis le fait qu'un jour bah, je vais devoir enlever la ligature et puis former le jean il va mieux ressortir par rapport au feuillage c'est pareil pour le ten jean effectivement j'ai gardé de la marge pour déjà anticiper le retrait de sève qu'il y aura parce qu'il y avait quand même pas mal de masse ici et puis pour optimiser l'énergie qui est emmagasinée dans ce bois et ne pas la perdre, évidemment le, le jean il sera beaucoup plus court, hein. il va peut-être s'arrêter à ce niveau-là. Mais là je garde la marge pour des raisons de sécurité. Au niveau du pliage par rapport au raffia, je n'ai pas eu trop de difficultés, je n'ai pas entendu de craquement. j'y suis allé très doucement, donc normalement ça devrait tenir. De toute manière quand je vais le remettre sur les étagères, je vais garder en fait le feuillage que j'ai coupé et je vais le mettre juste à côté. Comme ça je pourrai voir au fur et à mesure l'évolution de la couleur. La branche qui a été coupée va devenir jaune, marron et ça va mourir. Au moins ça donne une comparaison et c'est une astuce qui, qui est vachement pratique pour voir vraiment où on en est. Parce que là cet arbre, on verra s'il a vraiment bien repris au bout de 6 mois. Quoi d'autre sur la mise en forme Le hauban. Donc là le hauban, ça a bien marché, donc j'ai utilisé une petite vis pour ramener justement cette branche qui partait je crois à peu près à l'horizontale je l'ai ramenée ici donc là j'ai gagné environ 30 degrés et puis le fait d'avoir placé la vis sur la face avant ça a incliné la branche et ça l'a aussi ramenée vers l'avant là on le voit bien sur cet axe la branche elle partait tout droit vers vous et donc je l'ai baissé et je l'ai aussi ramenée vers l'avant alors, après, c'est dur de vous trouver l'angle exact parce que ça se joue à quelques degrés. Si on le met comme ça, la tête est parfaitement alignée sur le jean. Si on le met comme ça, je trouve que l'arme est trop déséquilibrée parce qu'il y a trop de masse ici. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Là, j'ai mis les deux fils pour marquer l'axe, mais de toute manière, c'est très compliqué. Nous, là, quand on prend des photos ou quand on filme, on utilise un objectif qui a une certaine focale et qui crée de la perspective. Donc, ça fait forcément des déformations et c'est pas la même chose que ce qu'on voit nous. Et puis, vous ne voyez pas toute la volumétrie euh, sur une photo. On voit des choses plates, on a l'impression des fois qu'il y a des choses au même niveau ou des choses qui sont sur le même plan. C'est pour ça que je fais toujours tourner les arbres à chaque vidéo parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se rendre compte sur une photo figée. Au niveau de la ligature, je vais la laisser environ 6 mois. Ça va dépendre de la vigueur de reprise de, de l'arbre. Le fil peut rester même jusqu'à un an, ça dépend. Hein. Le dernier pain que j'ai déligaturé, la ligature était restée un an. Hein. Et il y en a un autre, c'est resté euh, environ 5 mois. Ça dépend vraiment de la vigueur. Plus il va pousser, Plutôt il faudra retirer le fil il faut quand même que le fil marque légèrement pour que la branche garde le mouvement sinon tout va repartir comme avant et ça va pas le faire voilà au niveau du choix de la mise en forme comme j'ai dit il y avait quand même deux projets il y en avait un qui était très évident c'était de faire un lettré l'autre était plus compliqué et c'est vrai que de base ce style il n'est pas forcément très approprié pour un tronc qui est aussi fin aussi faible là clairement pour faire un style comme ça penché semi cascade c'est un mix un peu entre les deux, euh, là on, on verrait plutôt un gros tronc massif avec un gros nebari et là forcément là, ça marche beaucoup mieux. Là j'ai voulu essayer de faire comme ça, je pense qu'en fait dans l'avenir il y a deux possibilités, soit l'arbre reprend et puis ça me fait du bourgeonnement en arrière et moi ce que je vais faire, je vais essayer de le recompacter un peu plus pour que là, euh, là pour l'instant il a trop d'envergure je pense par rapport à. Euh, c'est comme si vous aviez vraiment un, un tout petit tronc et puis beaucoup de masse et là ça fait très très lourd à droite et là je vais essayer de ramener un peu euh, au fur et à mesure le feuillage le plus proche et puis ramener la tête alors pas à l'aplomb de la base mais le plus proche de la base pour rééquilibrer un peu d'ailleurs je me suis amusé à faire une simulation en essayant de voir vers quoi je voulais mener l'arbre et on voit qu'avec un peu plus de densité et de compactage on arrive à un arbre un peu plus équilibré on peut voir aussi l'évolution du gin du bas et le tenjin mais évidemment, il va falloir plusieurs années pour arriver à ce résultat. Et puis si jamais euh, je vois que ça ne le fait pas, de toute manière, il n'y a rien qui est figé. Je pourrais très bien un jour, donc dans quelques années, hein, le temps que ça reprenne, etc. Je ne vais pas refaire une mise en forme dans six mois. Je pourrais éventuellement refaire le projet parce que là, au final, j'ai encore toute la matière pour le faire. Cette branche que j'ai descendue, et ben, je pourrais peut être la, la remonter. Et puis ensuite reconstruire les différents plateaux et puis peut-être réincliner l'arbre un peu plus vers le haut comme ça pour le redresser et faire un étré donc il n'y a rien de figé là je me suis donné un challenge en choisissant le projet le plus compliqué et pas forcément le plus adapté mais je suis curieux de voir un peu comment il va réagir j'attends de voir son évolution je vous montrerai comment il évolue et puis je prendrai une décision plus tard voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu, que ça vous donnera peut-être envie de mettre en forme vos pins. Quand on prend un arbre, on a toujours beaucoup de possibilités. On parle de potentiel d'un arbre. Le plus dur, bah, c'est de, de trouver la mise en forme qui met le plus en valeur l'arbre. Et ça, ça reste quand même personnel. C'est ce qui me plaît le plus en bonsaï. Donc je vous invite vraiment à vous lancer sur un arbre et d'essayer de faire au mieux. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï Donc c'est un Yamadori, ça marche. Hein. Moi au début ce que j'avais pensé c'était peut-être de, de le rempoter au prochain rempotage. Moi ce que j'avais pensé c'était peut-être au prochain rempotage. Alors il y a plusieurs techniques. Euh, voilà. Avant euh, d'autres branches secondaires. Euh, c'est pas, tr pas très clair mais on va comprendre après. Donc là on va se rapprocher. Je vais commencer par m'accrocher ici. Et puis je vais vraiment protéger. Ah, mais oui, ça, on voit pas. La petite vis. J'ai essayé de regrouper plusieurs. Euh, comment on peut dire ça et puis, euh, et puis, évidemment. Euh, alors, par contre, un petit blocage. Notamment, alors, je vais juste ramener. Et d'essayer de, de faire comme ça. Euh, et faites du bonsaï.